Donc, euh, petite vidéo courte, euh, fait à la rage, euh, Enfin, à l'arrache. Euh, à peu près, mais bref, tu m'as compris. Euh, je ne sais pas s'il y aura de montage, je ne sais pas si, aura, si mon micro il va marcher, j'en je, sais rien du tout. Mais, tout ça, juste pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant petit moment. Petit moment. Il n'y aura pas de vidéo pendant petit moment. Tout ça, pourquoi Parce que mon petit péché, mon gentil petit péché pue la merde a décidé de, de me faire un blue screen et de et eh ben il marche plus <rire> ça fait trois jours que j'essaie de le redémarrer et eh ben il ne marche plus voilà mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de toute façon hein de toute façon je comptais déjà vous faire une vidéo pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment parce que j'étais devenu trop accro à un petit jeu du nom de Undercard hein Sauf que bah du coup je ne ferai jamais cette vidéo parce que en fait c'est un autre problème et du coup je suis pas moins actif parce que je joue trop aux jeux vidéo et ça c'est bien n'est-ce pas les amis <rire> Je vous regarde même pas parce que le retour il est là mais bref euh, normalement vers euh, vers euh, entre début janvier et fin janvier. Tu vois, il y a un peu de la marge là, tu vois, comme ça, euh, entre début janvier et fin janvier, normalement, je vais avoir un nouveau PC. Un PC qui marche assez bien. Attention, il va marcher assez bien. Ça, donc normalement, je pourrais faire du bon montage. Voilà. Donc, euh, du coup, j'espère que je vais enfin pouvoir mettre au point mes locksive stories. Attention, un hein, moment teaser. Parce que, voilà, bah ça, tu, tu verras bien ce que c'est. Hein. Parce que j'avais besoin que ma caméra, elle filme en, en quoi Tu sais, en 1080p, 30 fps. 30 fps, t'as pu la merde. Mais en 1080p. Et oui. Sauf que mon PC qui pue, là, il pouvait filmer qu'en 480. Parce qu'autrement, bah, ça laguait Parce qu'il pue, comme je viens de te dire. Mais du coup, bref. Donc, euh, avec mon nouveau PC, c'est pas sûr. Hein. Mais, normalement... J'espère, je, je pourrais être filmé en une très bonne qualité. Donc, je pourrais donc faire ce que je veux le plus. Les Luxive Story. Je pourrais ensuite... Ah, voilà, j'ai oublié. J'avais oublié ce que je voulais dire. Je vais ensuite faire des lives. Des lives. J'espère, je ne sais pas si je pourrais faire des lives. Mais si je peux faire des lives, ça serait génial. Ça serait juste génial de faire des lives. Oui, parce que, bah, comme ça, quand je joue à un jeu vidéo, et ben bah, je ferai un live. <coughs> je suis en train de mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis myope. C'est pour ça que je vais mourir. C'est une grande maladie qui abîme les yeux. C'est pour ça que je tousse. Euh... Donc, je vais, j'espère pouvoir faire des lives sur ma Switch. Et peut-être un petit peu sur mon PC. Mais mon PC, c'est pas ce sera pas un PC gamer à la base, tu vois, c'est surtout un PC pour faire du montage, si j'en veux un, c'est pas pour rien. Hein. Bah déjà, c'est parce que lui, il marche plus, hein. Ah, ma tablette, elle est tombée. Voilà, donc, euh, et je peux pas faire de vidéo avec ma tablette et mon téléphone, enfin, enfin si, là, c'est... Tu m'as compris, merde. Je peux pas faire des trucs de qualité. Tu vois, ça, par exemple, c'est pas de la qualité. La qualité, c'est pas ça, mec. Tu vois Donc, euh, voilà, hein. Donc voilà, tout ça, une vidéo de 3 de plus de 4 minutes. Tout ça juste pour vous dire que, en gros, il n'y aura pas de vidéo pendant un moment parce que mon PC, il a cassé. Euh, et que je. Et qu'en revenant, j'espère je pouvoir faire des Luxive story Et pouvoir faire des lives. Des lives. Ça, ça serait génial de faire des lives. Ça serait génial. Donc euh, bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. En plus, ça me parce qu'à la base, je voulais faire euh, des trucs, là, ce, ce mois-là, je voulais, je voulais faire venir deux fois le Père Noël, une fois où il... Où il enfin, je sais pas ce qu'il allait faire, mais il allait faire des trucs, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Une fois où il répondait à vos lettres euh, de Noël, pour vos, vos jouets, et vos enfants... Oui, vous êtes vous êtes en enfance, si vous regardez cette vidéo, je sais bien, il n'y a, y a aucun adulte qui regarde ça, mais, mais tu m'as compris, tu, tu m'as compris, hein Donc voilà, cette vidéo s'éternise depuis... un Petit peu trop longtemps je trouve personnellement. Et du coup, bah je vais arrêter là. Je vais vous dire, n'oubliez pas de mettre la cloche. Comme ça, quand il y aura une prochaine vidéo, ce sera une surprise. Je voulais faire un effet chelou, mais ça n'a pas marché. Enfin si c'était chelou, mais c'était pas. Enfin bref, tu m'as compris quoi. Ben, ben, ben voilà, bah ben, du coup, active la cloche, comme ça, ça sera une petite surprise. Hein ça sera Noël avant l'heure. Même si en Noël, ça sera déjà passé, mais voilà. Et du coup, bah, euh, abonne-toi, pouce bleu, tout ce que tu veux. Enfin, pouce bleu, cette vidéo, euh, Enfin, c'est pas très utile que cette vidéo ait 3 milliards de pouces bleus, mais voilà, quoi, c'est... Ça être pour les référencement. Attention C'est la phrase que tout le monde dit. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tout le monde le dit. Du coup, je lui dis allez, salut